Bonjour à toutes et à tous. Je propose qu'on commence. Il y a un certain nombre de personnes qui vont, euh, qui vont nous rejoindre. Euh, la commission va nous rejoindre un petit peu plus tard aussi et on a des personnes qui seront euh, en visio. Donc euh, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de, de vous accueillir euh, aujourd'hui. Euh, tout d'abord, je voulais euh, féliciter euh, le mouvement Lockdown et les jeunes militants euh, et militantes de toute l'Europe euh, qui viennent d'organiser une magnifique euh, mobilisation devant le Parlement. Euh, vous étiez nombreux, euh, citoyennes et citoyens, à être en action devant le Parlement. Et je pense qu'on a besoin de vous. Et continuez à vous mobiliser comme ça. On va faire avancer les choses, votre engagement et, et, et leur engagement est crucial. Donc, euh, par rapport à la discussion qu'on va avoir aujourd'hui sur l'exploitation minière des grands fonds marins, euh, on va voir un petit peu ce que nous dit la science aujourd'hui euh, des impacts de ces activités pour les océans, des négociations internationales qui sont en cours. Et donc, on a le, le plaisir de recevoir des chefs et représentants de gouvernement espagnols, allemands, français, des représentants de la Commission européenne qui, qui arriveront en cours de route, euh, scientifiques et ONG. Euh, donc pour euh, cette partie de, de, de cette conférence, je vais faire la, la modération. Ensuite, il y a Marie Toussaint qui arrivera. Oui, c'est prévu. Il y a Marie Toussaint qui arrivera en cours de route parce qu'elle est en, en négociation et elle, elle conclura la, la discussion et elle gérera la modération sur les questions-réponses. Un petit rappel en ce qui concerne l'interprétation. Aujourd'hui, on a une interprétation en anglais en français et en espagnol. Donc vous avez vos casques et euh, les petits boutons hein, où vous avez la possibilité de, de, de choisir vos canaux d'interprétation. Donc euh, merci encore à toutes et à toutes d'être avec nous euh, aujourd'hui. Et je voulais aussi remercier euh, l'intergroupe euh avec qui nous organisons cette conférence et le soutien des ONG, euh, de l'ONG Sciatrisque et de la Deep Sea Conservation Coalition. Merci beaucoup à toutes et à toutes d'être parmi nous aujourd'hui. Alors on va parler des grands fonds marins. Les grands fonds marins, on, on, on l'a dit tout à l'heure, sont des fonds qui sont très peu connus. Euh, J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait euh, qu'on les connaissait moins que la surface de la Lune et on sait qu'ils regorgent des matières premières critiques, euh, des métaux et des minerais rares. Euh, mais on voit que pour des intérêts économiques à court terme, on a certains États et des grandes entreprises minières qui sont prêts à exploiter ces zones, pourtant fragiles et indispensables pour le bon fonctionnement des océans et du climat. On a des scientifiques qui nous alertent. L'exploitation minière aujourd'hui pourrait entraîner une perte de biodiversité, des dommages irréversibles au fonctionnement des écosystèmes. Perturber le carbone séquestré dans les grands fonds marins, impacter des activités importantes pour la sécurité alimentaire et les communautés côtières. Si je prends un exemple, moi je suis en commission pêche, ça pourrait aussi avoir des incidences négatives à la pêche et à des espèces comme le thon par exemple. On a dit tout à l'heure et on voit qu'il ne nous reste que quelques mois pour agir, euh, si aujourd'hui un moratoire n'est pas adopté euh, au sein de l'autorité internationale des fonds marins dans les prochains mois, les premiers permis d'exploitation minière des grands fonds pourraient être délivrés malheureusement cet été, on en a parlé tout à l'heure au mois de juillet. Euh, alors, l'autorité la, internationale des fonds marins, c'est quoi En fait, euh, c'est une autorité, euh, une organisation intergouvernementale qui est autonome et qui régit les activités relatives aux ressources minérales des fonds marins dans les eaux internationales. Alors, l'AIFM, elle doit actuellement rédiger un code minier afin d'encadrer ses pratiques et qui devra être terminé, comme je l'ai dit tout à l'heure, en juillet 2023. Alors les négociations, elles avancent, mais comme je dis souvent dans les négociations, euh, moi j'aimerais courir, mais ces négociations, elles avancent à petits pas. Et c'est dommage, elles avancent, c'est vrai, mais à petits pas. Alors on voit que euh, pour bon nombre d'entre nous, il est impensable d'autoriser l'exploitation minière des grands fonds marins. Alors on a des tests qui ont commencé, on a une société minière euh, qui s'appelle The Metal Company, qui a obtenu un permis d'exploration qui l'autorise à extraire 36 000 tonnes de métaux dans le Pacifique. Et on a une vidéo qui a fuité. Et on a vu que dans, dans cette vidéo qui a fuité, on y voit le déversement de rejets de, déchets de métaux lourds qui va directement dans le Pacifique. Euh, donc on voit qu'il y a urgence à agir. On a la société civile du monde entier qui se mobilise. Et si je reprends à nouveau l'exemple de, de la France, euh, on a la société civile qui s'est mobilisée pendant des mois pour convaincre que l'exploitation minière des grands fonds risque de mettre les océans et le climat en péril. Et ça a fonctionné, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, puisque la France a annoncé à la COP27 être en faveur d'une interdiction totale de l'exploitation des grands fonds. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à faire pression sur les États membres, continuer à se mobiliser. Si je prends un autre exemple de, de mobilisation fructueuse, euh, on a le Canada aussi euh, récemment qui s'est positionné. Euh, de, notre côté, en Bonjour. Euh, de notre côté, en juin 2022, à l'occasion euh, du sommet sur les océans, on a lancé avec euh, Marie Toussaint et avec le parlementaire du Vanuatu, euh, Ralph euh, Regen Vanu, une déclaration parlementaire mondiale pour un moratoire sur l'exploitation minière des grands fonds marins. On a récolté 250 signatures de 51 pays euh, différents. Donc ça bouge au sein des pays. Et euh, si je prends aussi la France, on a une coalition d'élus euh, menée par un collègue écologiste, Nicolas Thierry, qui a euh, fait adopter une résolution qui demande un moratoire sur l'exploitation minière des grands fonds. Et le Parlement s'y oppose aussi. Donc on a obtenu à trois reprises euh, qu'il vote en faveur d'un moratoire sur l'exploitation minière des grands fonds marins. Et ça a été une victoire pour le Parlement européen d'avoir ces, euh, ces, euh, ces trois votes déjà. Euh, on a euh, parmi nous aujourd'hui des représentants d'États membres qui se sont positionnés pour un moratoire euh, ou qui ont euh, une pause de précaution sur l'exploitation minière des grands fonds marins. Euh, et enfin, on a la Commission européenne, ici présente, euh, qui a pris une position euh, très forte appelant à un facto, euh, à un moratoire. L'Union européenne donc, peut jouer aujourd'hui un, un, un rôle clé euh, au sein de l'autorité internationale des fonds marins. Et on nous dit euh, qu'avec la transition écologique, la demande en minéraux euh, et minerais de terre euh, rare est amenée à augmenter. Si je prends l'exemple des batteries des voitures électriques, euh, on a des solutions alternatives qui existent pour réutiliser les métaux euh, qui existent déjà. Et il faut mettre en place euh, les conditions d'un vrai modèle euh, d'économie circulaire, socialement juste et qui respecte le vivant. Euh, alors une question se pose, c'est est-ce que la transition écologique doit se faire au prix de la destruction du vivant et de l'accélération de l'emballement climatique Eh bien non. On est tous là aujourd'hui, euh, puisqu'on sait et, et on défend euh, le fait qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et selon nous, euh, selon le Parlement euh, européen, il est donc urgent d'établir et de se positionner en faveur d'une interdiction de l'exploitation minière des grands fonds marins. À l'AIFM, il faut pousser pour qu'on ait un moratoire sur l'exploitation des grands fonds marins, comme demandé par ce Parlement. Alors, je ne vais pas euh, continuer à, à, à parler, parler, parler, puisque je vais euh, donner l'occasion aux intervenants et aux intervenantes qu'on a aujourd'hui de pouvoir s'exprimer. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir plusieurs intervenants qui sont présents à mes côtés. On a Patricia Esquette, qui est docteur en biologie marine, euh, Hugo Morand, secrétaire d'État espagnol à l'environnement, Francisca Brantner qui est secrétaire d'État parlementaire allemande auprès du ministre fédéral de l'économie et de la protection du climat et qui est en visio avec nous et qui interviendra à distance. On a euh, Ketsukis Sadoska, directeur général adjoint à la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche, donc la DG Marais de la Commission européenne. On aura ensuite Olivier Poivre-Darvor, qui est ambassadeur français des pôles et des enjeux climatiques, qui est en visio et qui nous rejoindra tout à l'heure, qui devra partir en avance, mais il nous rejoindra en, en visio. Et euh, le docteur monica Verbeck, qui est directrice de l'association Citas, Citas risque et qui, euh, qui co-organise l'événement euh, avec nous aujourd'hui. Ce que je propose, c'est de donner la parole euh, tout d'abord à Patricia Esquette, euh, pour à peu près 7 minutes. Est-ce que vous avez un PowerPoint ou euh, c'est bon Ok, je vous en prie. Merci beaucoup de m'avoir invité à cet événement très important. Donc, aujourd'hui, on parle donc des eaux profondes. Je vous montre ma présentation. Donc, les eaux profondes accueillent une extrême variété. Cette diversité, bien sûr, se base aussi sur l'adaptation. Et donc, les organismes s'adaptent aux conditions extrêmes de température, de pression, un manque de lumière, de substances chimiques, ainsi qu'un manque de euh, nutriments. Et donc, euh, tout ce que nous savons à propos des écosystèmes euh, territoriaux et côtiers n'est pas applicable aux eaux profondes. Donc, comme vous voyez, dans cette diapo, vous voyez que euh, les eaux profondes euh, jouent un rôle extrêmement important dans l'écosystème. Ils n'accueillent pas seulement des poissons. Donc, ils sont très importants pour la vie sur la Terre. Donc, il y a des ressources génétiques. Donc, il faut vraiment les concevoir comme une grande réservoir d'informations aussi à caractère génétique. Euh, il y a un réservoir de matière. Donc, il est très important euh, de les analyser pour comprendre la vie même. Et donc, euh, il s'agit d'un réservoir aussi plein de ressources. Et il y a trois sources de... Euh, Trois ressources principales dans, dans les eaux profondes. Donc, on parle de nodules polypédaliques, ferromanganèse et sulfide massif. Mais nous nous concentrons sur l'écosystème. Donc, les écosystèmes des nodules soutiennent donc, différents euh, écosystèmes et, et différents animaux parce que. Euh, il y a des animaux, ceci les mobiles, qui sont spécifiques de cet écosystème, qui ne peuvent pas être trouvés ailleurs. Et les paramètres environnementaux et les communautés et des animaux donc euh, sont très particuliers et il est très important de les connaître parce qu'ils sont spécifiques d'une certaine zone. Donc, ils peuvent varier de zone à zone. Quels sont donc les impacts donc, de l'extraction minière et Il y a un impact, euh, bien sûr, lié à l'allèvement des nodules et, et à la couche bioactive, en termes de processus, et en plus, il y a la suspension du panache sédimentaire et réduction euh, Redéposition aussi, euh, recouvrant le, le plancher océanique. Et cela entraîne donc une perte d'habitat, une perte de, de, de, de biodiversité et donc une perte aussi des services de l'écosystème même, que l'écosystème même euh, fournit. Et cela donc euh, amène aussi à des problèmes de résilience du système. Donc, sur la base de la Commission des Nations Unies euh, du droit de, de la mer, il est très important donc de protéger ces écosystèmes des dangers potentiels. Comment on peut faire cela Il y a des instruments de prote protection et de gestion, des plans de gestion euh, à caractère environnemental et régional à travers la surveillance aussi des activités. Et ces outils doivent, doivent baser, être basés sur les informations scientifiques, donc des paramètres euh, liés aux conditions environnementales, les, les, toutes les conditions de vie des animaux et des plantes, aussi la capacité de résilience et l'impact des activités euh, dans ces zones. Et le problème est là, nous n'avons pas assez d'informations. Dans, pendant un étude récent qui a été fait et par des spécialistes, on a vu que seulement 1% des, des ressources qui sont présentes dans ces écosystèmes donc, euh, sont couvertes dans, par ces informations euh, scientifiques. Donc nous avons assez d'informations seulement concernant 1% des ressources contenues dans ces systèmes. Et ça, ce pas beaucoup, ça c'est sûr. Il y a plusieurs projets européens, financiers au niveau européen, qui s'occupent de ce sujet et qui mènent des recherches dans ce domaine. Et je partage avec vous euh, une partie des résultats. Des décennies d'études, des, des nuisances aussi, des, des, des fonds de mer, nous mène à la conclusion que, que donc, la réduction des de, de, de, de sols, endommager les sols, mène à des conséquences très négatives donc, et à, à un manque de capacité de résilience et de rétablissement de ces écosystèmes. Il y a aussi une réduction de l'activité la, de biochimique et une réduction de l'activité en général, de la remédialisation et euh, on aurait besoin de décennies pour pouvoir rétablir ce système. Une, une recherche euh, euh, scientifique indépendante dans le cadre de ce projet a analysé ses impacts et a étudié directement les effets de directe de, de, de collecteurs et, et la, la zone était, euh, était euh, très grande alors que la zone de test était réduite. Et donc on parle de euh, 4 km de concentration si on tient compte aussi des courants présents dans cette euh, zone. Et donc on a vu des impacts immédiats sur, la, sur les conditions euh, aussi euh, climatiques, donc un impact environnemental. Et donc on a vu des euh, conséquences aussi sur... Les fonds de mer, les grands fonds en termes de composition des minéraires, aussi en termes d'organismes vivants. Quelles sont donc les, les conséquences Nous devons comprendre que les nodules et tous les processus qui sont liés ne seront jamais rétablis une fois endommagés. Et donc c'est un fond qui est altéré, qui reste après donc l'intervention, et, et cela peut entraîner aussi la disparition d'espèces qui est permanente. Bien sûr, il s'agit d'un impact permanent. Donc prochaine diapo. Donc les effets. Donc, à long terme, doivent encore être analysées en termes de conséquences chimiques, d'effects de, de sur l'eau, sur la composition biochimique, etc. En cas de de plein rétablissement, même en cas de rétablissement, de reconstruction, il y a euh, quand même une perte de biodiversité, qui est très probable. Dernière diapo. Donc, pour conclure, je reviens à mon point de départ. Et donc, je peux dire que pour pouvoir protéger ces systèmes, nous avons besoin des, des outils de gestion, mais il est important aussi vraiment d'établir quels sont les impacts sur la base des données scientifiques donc, euh, bien sûr, ça va sans dire qu'il est important d'avoir des données scientifiques, mais tout cela a besoin de temps. Donc, je vous laisse avec cette réflexion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patricia. Et oui, en effet, quand on voit ce que vous nous avez présenté, on s'aperçoit qu'il faut vraiment prendre en compte les avis scientifiques qui sont très importants. Euh, je vais passer la parole maintenant à Hugo Morand. Je vous en prie pour euh, environ 7 minutes. <rire> merci. Bon, merci. En premier lieu, je voudrais vous remercier et remercier toutes les personnes qui ont passé du temps. Pour cette tâche, car il est très important pour nous de comprendre la responsabilité qui nous incombe face à cet avenir, un avenir qui durera pendant des milliers d'années. Les fonds marins, les grands fonds, l'océan a toujours été une source de nourriture et une manière stratégique de promouvoir la vie sur notre planète qui est indispensable pour développer le bien-être de notre société. Mais à ce stade, les écosystèmes sont fortement menacés. Nous rencontrons le même problème dans les eaux espagnoles, ce qui veut dire que nous avons dû commencer un plan de gestion des écosystèmes marins afin de protéger la biodiversité de nos zones nationales. Il s'agit là d'un outil de protection qui est tout à fait utile, mais l'expérience recensée en Espagne nous montre que cela ne suffit pas pour augmenter le pourcentage des espèces protégées et des zones protégées. Il est important d'appliquer ces méthodes aussi dans les zones qui ne sont pas encore protégées. Il faut appliquer ces méthodes de conservation et de protection de la biodiversité, ce qui voudrait dire une incorporation de la biodiversité dans d'autres domaines comme par exemple les domaines de l'agriculture, le tourisme, l'exploitation minière. Grâce à des politiques euh, fortes, il est nécessaire d'établir de ce fait des synergies dans les différents domaines par des accords internationaux, par exemple, avec des processus à la fois globaux que locaux, dans un cadre important qui fasse en sorte que notre voix puisse être entendue. Il est important de se faire entendre pour être soutenu. La mise en place d'accords internationaux et l'harmonisation de nos outils est très importante également, car nos outils nationaux doivent être harmonisés avec les outils internationaux afin de pouvoir avoir un effet encore plus fort. Il faut s'aligner avec les directives et les réglementations en cours, même celles qui sont en cours d'établissement, et il est important de le faire afin de pouvoir s'assurer d'établir un très haut niveau de production de l'environnement. Il s'agit là de... Euh, de thèmes très importants qu'il est nécessaire d'impliquer à la protection de la biodiversité marine et des grands fonds. Il s'agit ici d'une décennie tout à fait décisive pour la protection de la biodiversité, je dirais, et il est nécessaire pour nous d'établir des, des filets de sécurité pour anticiper les conséquences néfastes et protéger les écosystèmes marins. Premièrement, il est nécessaire d'agir de manière très ferme dès le début afin de ne pas mettre en danger la biodiversité car cela a d'autres conséquences. Le changement climatique, l'excès d'exportation euh, par voie marine. Donc il y a différentes voies à explorer auxquelles il est nécessaire de s'atteler par des politiques et il est nécessaire justement de créer des politiques qui créeront des solutions globales à nos problèmes actuels. L'Espagne souhaite être un pionnier en ce sens et en tant que protecteur de l'environnement marin, je dirais qu'il est important de dire que notre pro position est la même autant au niveau national qu'au niveau européen et international. La protection de l'environnement marin est une question d'intérêt international. Il s'agit là de s'engager dans la protection de biens mondiaux. Et pour ce faire, nous avons appliqué l'objectif d'ici à 2030 et en 2022, nous avons Nous nous sommes préposés l'objectif de protéger 25% des espèces marines en danger. Nous avons participé de manière proactive à la convention euh, régionale. Il semblerait qu'il y ait des perturbations avec le micro. bon <rire> Allez désolé. Merci. Si nos... Voilà. Donc, comme je le disais, avec la euh, coalition de haute ambition pour la nature et les personnes, l'alliance globale de la nature, nous avons travaillé de manière active à un cadre global pour qu'il soit approuvé en 2000 avec objectif 2030, qui a été récemment approuvé dans la convention. Euh, de la protection de 30% des espèces marines d'ici à 2030. Nous essayons d'être toujours plus ambitieux pour protéger la biodiversité marine au-delà des frontières nationales et protéger l'environnement dans les eaux internationales. En ce qui concerne les négociations en cours, afin de mettre un terme à l'exploitation minière des grands fonds, dans le cadre des travaux des euh, grands fonds, nous demandons une Clause précautionnaire lorsqu'il s'agit de l'exploitation minière des grands fonds, car cela fait partie de notre héritage humain. Il est nécessaire de développer des mesures de protection de l'environnement en regardant des outils de surveillance, de monitorage, tout type d'activité qui pourrait mettre à mal ou nuire l'environnement marin les eaux, les océans. Nous nous sommes déjà concentrés sur ce sujet. Euh, notre Parlement l'a fait dans une résolution du mois de juin. Ils ont lancé un appel, le Parlement a lancé un appel à tous les pays pour signer un moratoire pour mettre fin à l'exploitation minière des grands fonds et jusqu'à ce que suffisamment d'études seront faites sur les effets de l'exploitation minière des grands fonds euh, Et jusqu'à ce que cette gestion pourra être faite de manière adéquate pour s'assurer que les biosystèmes ne soient pas mis à mal, il est vraiment nécessaire de mettre en place ce moratoire. Comme vous le savez, l'Espagne a un vote, a une voix, et nous allons essayer de pouvoir mettre en place cette clause précautionnaire. Nous souhaitons qu'elle soit mise en place sur l'exploitation minière des grands fonds en disant qu'aucune exploitation minière pourra avoir lieu sans que des études scientifiques adéquates auront été mises en place afin de nous expliquer de quelle manière il serait possible de mettre en place une exploitation minière sans nuire à la biodiversité des fonds marins. Il est donc nécessaire de mettre en place les outils qui amélioreront notre connaissance des eaux internationales, des grands fonds et il est nécessaire de le faire en collaboration avec des organismes de recherche internationaux. Nous entrons dans une décennie de connaissances scientifiques. Nous avons besoin de mettre en place des processus plus inclusifs et transparents en utilisant tous les outils qui sont à notre disposition, comme l'accès aux données scientifiques partagées, l'exploration. Il est nécessaire d'établir des lignes directrices, de réaliser des études d'impact environnemental. Il est nécessaire de mettre en place des négociations avec l'AIFM. Nous devons nous tourner vers des organismes techniques pour qu'ils développent des normes et collaborent ensemble. Nous devons garantir que ces conséquences et ces unités de mesure environnementales soit des outils de précaution et que cela soit mis en place de manière transparente, exhaustive et qui fasse en sorte que des changements soient mis en place afin de mettre un terme au dommage que nous sommes en train de faire au grand fonds. Nous devons aussi répondre aux ODD et aux indicateurs environnementaux des grands fonds afin de nuire ou de mettre à mal de trop les grands fonds. Il est nécessaire de bien redistribuer les bénéfices et s'assurer que des revenus générés par ces activités soient partagés de manière équitable pour mettre en place un transfert de connaissances et de technologies qui puissent être utilisés à bien. Je souhaiterais à présent conclure en disant que le principe de précaution est précaution, pardon, est devenu un concept clé au niveau des accords internationaux depuis 1999 et nous devons traduire cela dans les processus que nous avons pu voir, par exemple aux Nations Unies, dans le droit de la mer, car nous devons assurer la protection des océans, car il s'agit là d'une question de survie de notre espèce. Nous avons une relation très étroite avec la mer, les océans. Il s'agit là d'une relation d'extraction seulement et ce paradigme doit changer. Maintenant, nous avons face à nous une page blanche et nous nous devons décrire des choses qui seront bien réfléchies. Merci. Merci beaucoup. Euh, je vais donner la parole en ligne à Francisca Brantner. Euh, je vois que vous êtes. Oui, vous pouvez. Oui, super. Vous nous entendez correctement Très bien. Super. Vous okay. m'entendez Oui, c'est bon, on vous entend. Je vous laisse la parole pour environ 7 minutes. Très bien. Super. Je parlerai par contre en anglais si c'est oui, OK. Oui, oui, oui, on a l'interprétation. D'accord, très bien. Merci. Uh, <rire> First of all, thank you very much. Avant tout, merci beaucoup de m'avoir invitée et euh, j'ai presque envie de dire euh, je dois sauter mon intervention parce que euh, Hugo Morin a déjà tout dit, Donc, mais je vais quand même dire quelques phrases hein, si vous me le permettez. Euh, je suis secrétaire d'État parlementaire au, ministre de, au ministère de l'Économie en Allemagne et je suis aussi en charge des euh, matières premières et de l'économie circulaire afin d'atteindre une économie circulaire, un approvisionnement en matières premières tourné plus vers l'économie circulaire dans le cadre de notre tournant vert. C'est pour cela que je regarde cette, cette problématique, cette question avec l'axe, le prisme des matières premières, car il ne faut pas dire, non, on ne regarde pas quelles sont les solutions alternatives, mais en même temps, nous ne pouvons pas fermer les yeux face aux dangers potentiels entraînés par l'exploitation minière des grands fonds. Je pense que nous avons pu le voir dans chacune des expériences, À chaque fois qu'il y a eu des expériences scientifiques dans les grands fonds, de nouvelles espèces ont été découvertes, d'espèces qui n'avaient jamais été vues auparavant. Et encore, nous n'avons aucune idée euh, de toute la biodiversité présente dans l'écosystème. Ce que nous savons est totalement réduit. Encore une fois, nos connaissances sont réduites et il y a très peu d'analyses scientifiques qualitatives sur les conséquences possibles. On a parlé plus généralement, on a fait des études sur le panache, sur les sédiments, sur les conséquences du son ou de la lumière sur les grands fonds, mais nous n'avons pas suffisamment de connaissances et il est difficile de les établir si nous ne les connaissons pas. Il s'agit là d'une clé de lecture importante à avoir. C'est pour cela que, en tant que gouvernement allemand, nous nous sommes joints à d'autres gouvernements français, le gouvernement espagnol, notamment dans les négociations pour l'autorité euh, internationale des fonds marins pour cette euh, pause précautionnaire afin de demander de s'arrêter s'arrêter dans les différents processus afin de s'assurer de savoir ce dans quoi nous nous engageons véritablement et nous ne soutenons pas l'exploitation minière des grands fonds à moins. Donc si et seulement si nous avons des informations fiables et exactes sur les conséquences de cette exploitation et uniquement si nous pouvons exclure totalement... Des effets nuisibles pour l'environnement. Encore une fois, nous ne pouvons pas nous arrêter là. Il est nécessaire d'avoir encore plus d'informations pour combler les fossés scientifiques et de connaissances. Le gouvernement allemand finance la recherche scientifique sur les grands fonds aux, dif... aux deux pôles à hauteur de 4 millions d'euros. Et la majorité de ce budget est allouée à des missions d'exploration scientifique, des grands fonds. Pour nous, il est de ce fait important d'acquérir plus d'informations afin d'ajouter des connaissances au panel de connaissances internationales, mais voilà, comme je le disais, notre équipe allemande travaille principalement euh, dans un cadre de coopération internationale. Ce n'est pas quelque chose qui a une vision allemande, c'est vraiment global. À partir de cet été, on pourra voir la première application d'une exploitation minière des grands fonds au niveau commercial. Il est important de voir quelles actions nous pourrons prendre dans le cadre de ce scénario avec l'AIFM et je pense que nous devons nous, nous assurer de ne, pas, euh, de ne pas se voiler la face face à cette possibilité car euh, l'été euh, approche à grands pas. Et il faut vraiment se demander ce qui pourrait se passer dans le cadre de cette mission et il est nécessaire de construire des alliances fortes et solides pour pouvoir collaborer ensemble dans cette lutte et parallèlement nous faisons aussi partie du processus de négociation sur les règles, réglementations qui régiront l'exploitation minière des grands fonds car il ne faut pas laisser ça dans les mains de ceux qui n'ont que faire de l'environnement. La complexité de ces zones de droit international est très forte, c'est très complexe, car c'est spécifique, il s'agit de normes environnementales de haut niveau, il y a des questions de traité, des questions de responsabilisation, des questions de, de droit. Comment établir un, un mécanisme d'application et de mise en œuvre Il y a tellement de questions qui restent encore, mais en même temps, euh, si nous voulons mettre en place une pause précautionnaire, ça ne veut pas dire que nous voulons laisser ces négociations dans les mains de ceux qui n'ont que faire de l'environnement. Et tout cela se fait dans un cadre où il y a beaucoup d'intérêts et euh, des grosses sommes en jeu. Notre approche est donc celle d'appliquer la pause précautionnaire afin de pouvoir montrer et prouver que l'exploitation minière, par des preuves scientifiques a des moyens de ne pas endommager les grands fonds et il faut pouvoir le prouver avant de pouvoir commencer une exploitation minière des grands fonds. Donc il s'agit là d'une tâche importante qui nous incombe, qui dépendra des alliances internationales. Par l'Union européenne, c'est déjà un très bon début et nous avons vu qu'il y a eu aussi un soutien international pour la protection des grands fonds et nous devons appliquer ce qui a été décidé la semaine dernière au niveau international dans cette zone, mais dans ce domaine, mais en même temps, pour nous, en Allemagne, il est important de créer des alliances fortes. L'interprète s'excuse, il y a eu des coupures, mais nous voulons mettre une priorité aussi à notre collaboration avec la France et l'Espagne et notre ministre de l'Environnement, je suis fière de le dire, est très impliquée. C'est un ministère qui a mis en avant l'étude de l'exploitation minière des grands fonds. Je sais qu'ils pourront travailler avec vous, avec les collègues au Parlement, les collègues français, espagnols, portugais, pour pouvoir protéger nos grands fonds. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francisca. Je propose qu'on... Je passe la parole parce que euh, M. Poivre d'Afford n'est pas encore en ligne. Euh, je propose que je donne la parole à Kestutis Sadoskas, si vous voulez bien prendre la parole, pour cette minutes environ. Bien sûr, merci beaucoup. Je passe aussi en anglais, si ça va oui. Oui, Merci. Oui, merci. Um, well, first of all, good evening. Avant tout, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir organisé cette table ronde. Et d'avoir rassemblé ce public jeune et plein d'enthousiasme pour parler de la protection des grands fonds et de notre avenir, car c'est vraiment avec ce prisme, le prisme de l'avenir, qu'il faut approcher ces thématiques. Ça tombe aussi à pic, je dirais, parce que la 28e session de, euh, du conseil de l'AIFM s'approche, il commencera dans deux jours. Et ce sera crucial pour faire avancer les négociations dans les réglementations de l'exploitation des ressources naturelles des grands fonds. Les négociations actuelles sur l'exploitation minière des grands fonds présentent une opportunité unique de réglementer une activité avant même qu'elle n'ait lieu. Et la Commission européenne a suivi de très près ces conversations avec beaucoup d'attention. En 2019, nous avons adopté le Green Deal, le pacte vert, mais rappelez-vous, nous sommes toujours tenus à, à respecter ces règles-là. Cependant, la carboneutralité ne sera pas atteinte par l'Europe si elle travaille seule. Il faut travailler avec une collaboration internationale, car le changement climatique ne s'arrête pas aux frontières d'un pays. L'Union européenne est engagée, elle souhaite être pionnière pour mettre en avant des ressources comme une mobilisation de la société, des connaissances scientifiques, afin de mobiliser les partenaires à se mettre sur le chemin de la carboneutralité. Afin de, de combler la perte de biodiversité, l'Union européenne a mis en place le plan à l'objectif 2030 pour protéger la biodiversité, y compris dans les grands fonds. Dans cette stratégie et en gardant à l'esprit le principe précautionnaire, il est nécessaire de mettre en place plus de recherches sur les effets et les risques potentiels d'exploitation minière internationale des grands fonds sur la biodiversité marine et, et les hommes nous voulons mettre en place de meilleures technologies pour pouvoir démontrer qu'il n'y aura pas de dommages faits à l'environnement et aux grands fonds avant même qu'on puisse lancer une opération d'exploitation minière. En prenant en considération ces derniers développements à l'AIFM sur l'exploitation des, euh, des minerais des grands fonds, et suite au consensus de la communauté internationale, on se rend compte que les connaissances en lien avec l'environnement des grands fonds et l'exploitation minière n'est absolument pas suffisante pour nous permettre de prendre des décisions basées sur des preuves scientifiques. Ce qui ne nous permettrait pas de mettre en place une exploitation minière des grands fonds sûrs. C'est pour cela qu'il faut mettre en place une stratégie de biodiversité et de la renforcer pour pouvoir la mettre en place dans le projet de gouvernance d'eau internationale qui a été mis à jour l'année dernière au mois de juin. Dans cet agenda nous voulons interdire l'exploitation minière des grands fonds avant, jusqu'à ce que pardon, ce fossé de connaissances scientifiques ne puisse être comblé de manière satisfaisante. Et nous avons montré que, comme dans le cadre de la Convention des droits de la mer, il est nécessaire de mettre en place cette provision pour une protection efficace de l'environnement marin. Le Parlement européen au mois d'octobre de l'année dernière a réitéré cet appel à la Commission aux États membres pour soutenir un moratoire international sur les fonds marins et sur les gisements présents dans les fonds marins afin de renforcer les actes de gouvernance dans ce sens et au mois de décembre l'année dernière le Conseil a Mis en place deux nouveaux paragraphes dans une convention. Ces deux nouveaux paragraphes se concentrent sur l'exploitation minière des grands fonds et sur la mise en place d'une autorité spécifique pour un régime régulatoire basé sur la précaution. Il y a une différence si on regarde... Les, les mots spécifiques utilisés, donc on accueille avec plaisir les différentes discussions qui se sont faites au niveau international car elles permettent de mettre en avant l'importance de la protection de la biodiversité des grands fonds et un consensus commence à se former de manière de plus en plus forte sur la nécessité de mise en place d'un cadre réglementaire et des preuves scientifiques qui devront être montrées avant le début d'une mission d'exploitation minière des grands fonds et pas après. Augmenter la connaissance des écosystèmes des fonds marins est d'une importance extrême et doit être l'une des priorités de l'Union européenne car il s'agit là d'une étape importante pour pouvoir mettre en place des bases solides de protection des, de la biodiversité des grands fonds. C'est pour ça que la Commission européenne a financé pendant des années différents projets, sept si je ne me trompe pas, qui doivent identifier et mitiger les impacts de l'exploitation minière des grands fonds et les conséquences que cela a sur la biodiversité marine. Il y a aussi un projet dans le plan de gestion marine de l'Atlantique qui pose des bases pour le développement de ce plan. Et il y a une autre étude dans la zone euh, du nord atlantique, c'est une petite zone d'études mais une zone très emblématique de par sa biodiversité et les résultats qui ont été trouvés. Tout cela nous donnera des contributions importantes à notre connaissance de la biodiversité des grands fonds et les écosystèmes. L'initiative de connaissance durable des grands fonds souhaite combler les fossés, en, les fossés du manque de de connaissances et mettre fin à l'endémisme des espèces et des minerais présents dans les grands fonds. Ces recherches ont été faites à, en collaboration avec des organismes de recherche scientifique américains et ont permis d'établir un cadre. L'Union européenne y a contribué et nous pensons qu'il s'agit là d'une opportunité pour la mettre en place dans le cadre des objectifs de protection de la biodiversité à l'horizon 2023. Et dernier point, je souhaiterais réitérer et euh, peut-être féliciter euh, à la lumière du progrès qui a eu lieu euh, il y a deux jours car c'est vraiment un, un élan euh, qui, qui pourra nous pousser vers la mise en place d'une position différente de la part de différents États, car cela nous montre qu'il y a un intérêt qui est présent. On souhaite protéger certaines zones... Euh, et, et... Et il est nécessaire de faire en sorte que cela ne se perde pas dans l'espace-temps législatif, en quelque sorte. Donc il est nécessaire de garder ce vent en poupe et cet enthousiasme pour le traduire en traité, car cela sera très important dans le cadre de ce que nous faisons dans la protection des grands fonds. Merci. Merci beaucoup. Euh, je vois qu'en ligne, nous avons euh, Olivier poivre d'Arvors. Euh, je ne sais pas si vous nous entendez correctement. Je vous propose de prendre la parole. Vous avez à peu près 7 minutes. Je vous entends et je vous remercie. Je vous ai euh, entendu écouté euh, jusqu'alors avec euh, un sentiment de, de grand bonheur. Car euh, revenant de New York euh, hier, euh, j'ai participé à, à, à la négociation auprès de l'Union européenne euh, à la chaise française pour l'accord sur le BBNJ, je me dis que finalement, euh, même si nous étions assez isolés il y a un an, très isolés, euh, nous avons raison, nous avions eu raison. Car comment pourrions-nous justifier euh, à, à l'échelle de notre génération et au reste du monde, à, à nos enfants, que d'un côté à Montréal, lors de la COP15, nous, nous tous, la communauté internationale, avons pris des engagements très importants pour la protection de la biodiversité, avec l'objectif de 30% d'ici 2030, des terres et des mers. Comment pourrions-nous justifier qu'après ce qui s'est passé pendant ces 15 années jours à New York, aux Nations Unies, où nous avons, après 15 ans de discussion, enfin abouti à accord sur la protection de la biodiversité de la haute mer, comment pourrions-nous, en même temps, nous, communauté internationale, euh, prendre dans un même ensemble, qui est celui de, de, de, de, de, du multilatéralisme de, de, des Nations Unies, une décision, bientôt, au mois de mars ou en juillet, à Kingston, dans le cadre de l'autorité internationale des fonds marins, celle d'aller chercher sans connaissance aucune, des ressources au fond de l'océan. Ça serait incompréhensible, illisible, non seulement sur un plan scientifique, mais illisible pour le reste de la communauté non scientifique, celle des ONG, celle de la civile, et puis tout simplement celle de nos enfants. Cette décision, nous nous l'avons prise du côté français, après avoir longuement réfléchi, après avoir, euh, euh, comme d'autres pays d'ailleurs, euh, pu obtenir des, des permis auprès de l'IFM ces dernières années, permis d'exploration dans notre esprit. Et euh, le président de la République euh, à Lisbonne, lors de la dernière conférence des Nations Unies sur l'océan, puis après à Chalmershir, a réaffirmé euh, sa demande euh, un peu extrême pour certains pays, mais que nous appliquons à nous-mêmes, y compris à notre zone exclusive économique, qui comme vous le savez représente 10 millions de kilomètres carrés, donc euh, nous essayons de donner l'exemple celle de l'interdiction du ban de, du deep sea mining, en ayant tout à fait conscience que cette position, qui est une position politique, est extrême et que nous allons rejoindre une coalition qui se forme peu à peu autour soit de la notion de precautionary pause ou celle du moratorium. Ce qui est en jeu aujourd'hui, je crois, et c'est ce que nous avons euh, essayé de faire, nous, euh, à notre modeste échelle, à Montréal, et puis récemment à Panama, il y a quelques jours, dans la conférence en c'est de réunir autour de cette idée de moratorium et de pose de précaution des pays. Alors je ne vais pas tous les citer, mais vous les connaissez, la position évidemment de l'Union européenne pour nous est extrêmement importante, et nous sommes heureux avec nos amis allemands de, de porter fortement la France avec le secrétaire d'État Hervé Berville, et évidemment le président de la République, cette coalition, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, J'espère que la Belgique et les Pays-Bas nous rejoindront bientôt. Mais euh, évidemment, il y a aussi de nombreux pays du Pacifique, euh, Palao, Vanuatu, euh, la Nouvelle-Zélande, euh, et puis euh, en Amérique latine, évidemment, euh, des pays comme euh, le Chili, le Costa Rica, le Panama, et d'autres qui vont s'ajouter, euh, je pense, dans les jours qui viennent, euh, l'arrivée prochaine de cette discussion euh, dans le cadre du Conseil de l'AIFM, le 15 mars, puis dans le cadre de l'Assemblée, à partir du 24 juillet, nous donnera l'occasion en tout cas de porter tous nos efforts pour que cette année, euh, nous n'adoptions pas un code minier, nous ne sommes pas prêts. S'il faut attendre jusqu'à 2025 la conférence des Nations Unies sur l'océan, euh, qui aura lieu en nice, à Nice, portée par la France et le Costa Rica, nous attendrons. Et au-delà de, euh, du temps qu'il faudra pour adopter un code minier, je pense qu'il nous faudra encore de très nombreuses années avant que les scientifiques puissent nous donner la preuve que l'impact environnemental n'est pas catastrophique. Je noterai aussi, enfin, et je terminerai sur cette note-là, c'est qu'après avoir annoncé euh, euh, cette euh, interdiction de l'exploitation des fonds marins, ben, le milieu économique, euh, le milieu industriel français, en tout cas, a très peu réagi, comme si finalement, ils n'étaient pas prêts eux-mêmes. Donc je pense que nous n'avons fait que deux heureux, euh, ce, la protection des océans et que nous pourrons euh, dans les années qui viennent avec euh, l'aide et les supports de, de la science, un jour peut-être envisager d'aller chercher au fond des océans ce dont nous avons besoin, mais c'est extrêmement prématuré aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Euh, je voulais remercier les interprètes parce que je sais que c'est compliqué. Euh, Monsieur Poivre d'Arbor avait un problème technique par rapport à la vidéo et, et je sais que c'est compliqué. Donc, merci d'avoir interprété euh, sans, sans vidéo. Je vais passer la parole maintenant euh, à Monica Verbeck. Je vous laisse la parole pour environ 7 minutes. Merci de votre présence merci à Calorine Rose Marine Toussaint d'avoir organisé cet événement pour moi ça arrive vraiment au bon moment c'est le moment de parler de l'exploitation minière à nos profondes le Citizen Risk a publié un dernier document sur la durabilité de l'exploitation minière à nos profonde et comment elle est vraiment euh, compromis et est un peu euh, un obstacle à l'étonnement des objectifs de, euh, de, des Nations Unies et de développement durable notamment. Nous avons déjà entendu les autres orateurs parler donc, de l'exploitation minière et des impacts négatifs euh, sous les eaux, les eaux profondes, les grands fonds. Et on parle donc de euh, perte de biodiversité irréversible. Tout cela nous prouve aussi, euh, donc, comme euh, l'extraction minière est aussi un obstacle euh, aux objectifs de développement durable des Nations unies parce qu'elle interfère donc. Euh, à l'écosystème thermique, à la régulation du climat, à l'équilibre aussi des substances chimiques présentes dans les eaux profondes. Et il y a d'autres objectifs très importants comme les, les 16. Et on, on parle aussi de la... Euh, L'autorité de l'AIFM qui a déjà, euh, qui de quelque sorte a déjà approuvé, ou, ou permis donc euh, des explorations, des études sur une zone très étendue pour une éventuelle activité d'extraction minière. Et donc, euh, Officiellement, il y a une interdiction à l'extraction minière, mais pour des raisons obscures, et il y a un peu une, une règle euh, des deux ans, donc, qui permet de quelque façon de, euh, de façon euh, analyser et même euh, faire ces, ces activités, réaliser ces activités. Et, il s'agit bien sûr d'interdire l'extraction minière, mais aussi de protéger les grands fonds et les eaux profondes. Comme d'autres orateurs ont déjà euh, mentionné, déjà dit, les preuves scientifiques, les données scientifiques prouvent les effets négatifs et à long terme de l'extraction minière des eaux profondes dans les eaux profondes. Et donc, il y a un cadre maintenant pour la protection des écosystèmes marins dans les eaux profondes. Et, et donc, il est important que les institutions même jouent le rôle de protection qu'ils sont censés avoir. Et, et donc, cela euh, demande aussi des réformes profondes au niveau des institutions. Et, pour résumer, je peux vous dire que l'extraction minière n'est pas durable. On ne peut pas l'accepter. Avec cette activité, avec l'extraction minière, la transition énergétique et tout le reste, tout cela demande beaucoup de, de, de minéraux. Et donc, cela amène un peu à explorer des nouvelles frontières. On parle de voitures électriques, de batteries, etc. Et, donc, et nous pensons et croyons qu'une transition énergétique durable est possible, mais sans l'extraction minière des fonds, dans les fonds marrons. Donc, trouver une alternative euh, pour les matières premières, pour trouver les matières premières. Donc, promouvoir, par exemple, l'économie circulaire, changer notre modèle de consommation et de production, améliorer les systèmes de recyclage et de production. Et donc, nous avons besoin de politiques qui misent vraiment sur l'efficacité pour avoir une augmentation de 12% dans les prochaines années. Et donc, pour réduire l'impact, comme on aura sûrement si on continue avec le système actuel. Et, et, donc, il faut vraiment que le système européen d'exploitation de ressources pour le 20% des ressources en pour moins de 10% de la population mondiale, doit changer. Il faut que cela change. Nous sommes... Euh, maintenant dans la situation euh, là où on était à la fin des années 80. Euh, donc, on, a vraiment, on est vraiment dans la même situation. En 1988, la Convention sur la réglementation des activités des ressources minérales dans l'Antarctique ont de quelque façon euh, permis ces activités et, et seulement 300 après, en 1991, il y a eu un vrai protocole qui interdit euh, l'extraction minière dans la zone de l'Antarctique. Et, et, il n'y a pas vraiment un pays dans le monde qui euh, défendait euh, l'Antarctique la, ou les eaux profondes. Mais maintenant, la situation a changé parce que... Mais, néanmoins, la possibilité que cette activité commence concrètement est euh, vraiment réelle. Il y a 13 pays qui sont intéressés, qui sont en train de s'équiper pour cette situation, euh, de cette activité. Pardon. Il y a aussi plusieurs pays comme la France, l'Allemagne et d'autres pays qui euh, s'opposent à cette, à cette activité. Donc, je suis très contente de savoir que il y a des pays qui s'engagent sous ce front et j'espère que d'autres pays suivront cette voie. Et il est important donc que des députés et d'autres représentants soient euh, présents ici aujourd'hui. Il est important d'avoir aussi une moratoire qui peut être présentée aux législateurs. Comme vous, vous pouvez voir sur cette carte, euh, il y a le risque donc d'expansion minière même dans les eaux euh, des mers de l'Europe. Mais il y a encore des actions euh, à accomplir. Il y a encore mm, beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire. Les, et, les États membres, l'Union européenne tous les acteurs de la communauté internationale doivent vraiment s'opposer à l'extraction minière des, dans les eaux profondes et nous avons besoin d'un soutien très clair et très important pour le moratoire. Cette année et, pendant, et à l'occasion d'événements euh, très importants Surtout jusqu'au moment où on aura assez de données scientifiques et, et d'analyses. Mais pas seulement les États membres, aussi le Parlement européen, la Commission européenne joue un rôle très important dans le soutien de cette moratoire. Et maintenant, il faut agir, il faut être cohérent aussi dans leur politique. Et la première opportunité sera disponible la prochaine semaine quand il y aura une euh, loi, en un acte sur euh, les matières premières les plus importantes et donc comment les gérer sous la base de euh, circonstances géopolitiques très compliquées. Donc il s'agit d'un projet qui est stratégique pour l'Union européenne. Et, et bien sûr, euh, il, cet acte sera constituera, sera vraiment le cadre d'actions spécifiques et devrait aussi intégrer l'interdiction de commercialiser des matières ou des produits qui ont été produits sous la base de matières et minéraux extraits à travers l'exploitation euh, minière dans les eaux profondes. Et donc, cet acte ainsi que d'autres instruments politiques devraient vraiment... Euh, interdire euh, ces, ce commerce et aussi euh, aider l'Union européenne à réduire son empreinte écologique, son empreinte sur, sur, sur l'environnement, et cela sans, de quelque façon, nuire à la croissance et économique. Et avec cette diapositive, je veux juste vous dire que nous ne voulons pas l'exploitation minière. Nous n'en avons pas besoin. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter notre site Internet. Merci. Merci Monica. Euh, Marie Toussaint est arrivée, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle était en négociation, donc je vais lui laisser la parole. Il va y avoir un tour de, de questions-réponses et euh, ensuite euh, Marie interviendra sur la conclusion. Donc Marie, je te laisse la parole après tes négociations. <rire> Merci, Caroline. Et bonsoir à toutes et à tous. Vraiment, excusez-moi de, de mon retard. J'ai raté surtout euh, aux intervenantes et aux intervenants. J'ai raté vos interventions. Alors, on me les a racontées euh, un peu euh, au, long de, au long de la discussion. Euh, je tiens vraiment à vous remercier, euh, notamment d'avoir fait ce, ce trajet jusqu'à Bruxelles. J'étais dans des négociations, effectivement, qui ne sont pas son lien avec le Deep Sea Mining, puisqu'il s'agit de la révision de la directive sur les crimes environnementaux, qui concernera peut-être, qui sait, euh, les entreprises qui s'adonneront euh, à l'extraction minière euh, en eau profonde et également peut-être d'autres types d'activités dont on sait à quel point elles sont nocives pour la planète et pour les droits humains partout à travers le monde. Euh, voilà, donc un, un grand merci à vous et encore euh, désolé de mon retard. On va en effet ouvrir la session de questions et réponses. J'en vois quelques-uns qui, qui fatiguent, mais j'en vois aussi qui sont bien vivants et bien vivantes. Est-ce que... Certains, certaines parmi vous ont des questions et le temps que vous y réfléchissiez à vos questions, n'oubliez pas quand vous prenez la parole de nous dire euh, voilà, votre nom, ce que vous avez envie de nous dire de vous, mais aussi euh, d'où vous venez, d'où vous parlez. Euh, voilà, bah, j'envoie une première, super. Merci beaucoup, allez-y. Bonjour, je m'appelle Sokimur et je viens de la commission du secrétariat donc de du bord marin et donc nous représentons un organisme scientifique. J'ai une question qui est une question cruciale. Donc on parle de moratoire et de de précaution et nous savons que les minière n'a pas d'impact euh, sur l'environnement, mais quand est-ce que nous serons sûrs qu'il n'y a pas vraiment d'impact négatif sur l'environnement euh, Parce que on, on l'a dit, nous, nous savons que l'exploitation minière, euh, euh, c'est vraiment une nuisance, c'est très négatif même pour la croissance des plantes. Est-ce qu'à un moment donné, nous aurons assez de données pour dire que cela n'est pas le cas et comment on peut établir qu'à un certain moment, on aura assez de données pour dire oui, on est sûr. À partir de ce moment-là, on a assez de données pour dire que l'exploitation minière n'est pas négative. Ça, cela, c'est ma question. Donc, quand est-ce que nous serons sûrs, nous pourrons vraiment dire que l'exploitation minière n'a pas des impacts négatifs? négative, hein, quand on sait bien sûr qu'on détruit euh, l'environnement les, les, et les, les écosystèmes. C'est un peu ça ma question. Donc, euh, c'est un peu une question euh, concernant com pendant combien de temps il faudrait avoir une moratoire. Avant euh, de donner la parole à notre euh, orateur, je prends une deuxième question. Donc ma question sera posée en espagnol. Euh, donc, je m'appelle Miranda. Je suis une députée des de Verts. Et je voudrais euh, remercier donc la Rose pour avoir organisé cet événement. Il est très important notamment parce qu'il y a beaucoup de débats, de spéculations. Euh, concernant ces ressources. Donc, il y a vraiment un problème concernant l'exploitation minière. Donc, je voudrais vous féliciter pour l'organisation de cet événement euh, parce que le Parlement de la Galicie a été vraiment le premier à lancer euh, une initiative qui a proposé une, une moratoire sur l'exploitation minière dans les eaux profondes et qui, qui a été approuvée à l'unanimité par les autres groupes. Donc, euh, c'est là, c'est vraiment un moment très important. Nous avons euh, des grands fonds, le fonds marin qui est très important, mais nous avons aussi euh, donc des ressources importantes, des, des matières premières, et aussi une avidité, une recherche de matières premières. Et hier, Juan et moi-même et d'autres groupes, euh, nous, sont, nous sommes rendus à Noya, une ville, donc, où, où il y avait des... Euh, Sûr, des, aussi des événements, des manifestations euh, qui ont été organisées euh, aussi par saint Fin. C'est un peu la volonté d'exploiter ces ressources, c'est un peu l'avidité qui mène tout ça. Et nous, vraiment, voulons vraiment nous manifester contre tout ça. Il y avait beaucoup de groupes, euh, aussi qui nous ont rejoints, pour dire non aux multinationales, aux gros groupes, les grosses sociétés qui veulent vraiment s'engager dans cette exploitation minière en menaçant la population halieutique euh, ou la, la pêche. Et donc, mon groupe a lancé à l'unanimité euh, une action qui demande au gouvernement espagnol afin d'avoir un moratoire contre l'exploitation euh, minière dans les eaux profondes auprès de l'autorité des, des fonds marins. Donc, c'est ça qu'on demande, un moratoire. Donc, nous voulons une interdiction totale de cette activité dans les grands fonds, afin de protéger l'écosystème les, les, et les fonds marins. Donc nous voulons les protéger de l'exploitation et c'est euh, le même appel que nous voulons maintenant adresser à la Commission européenne. C'est pour cela que nous soutenons cette initiative, donc la lutte contre l'exploitation minière dans les eaux profondes et ses effets, donc les effets des, des activités des, de l'homme sur ces écosystèmes. Donc je souhaite remercier Madame Rose pour avoir organisé cet événement et merci à vous tous pour votre participation, pour euh, vous être rendu ici. Un peu partout en Europe. Marie aussi, elle est un peu partout. Elle a participé Et à notre conférence. Et merci, euh, merci aussi parce que... C'est ce qui vous sur La minerie sous-marine, euh, maintenant en Europe. Merci beaucoup. <laughs> Then, maybe we can go to... Peut-être nous pouvons passer la parole donc à, à nos orateurs. Les femmes d'abord peut-être? Non. Euh, les hommes? Ben, Désolée, c'est un peu l'organisation du panel. Monsieur Moran. Est-ce que mon micro marche? Alors, en ce qui concerne la première question, concernant. Euh, donc, le moment où nous serons certains d'avoir assez de données, de connaissances pour établir la, la dangerosité de l'exploitation minière. Euh, Ce sera vraiment important d'avoir une position commune pour euh, exercer une influence donc, sur, les, sur les décisions, sur le monde politique. Et chaque jour, nous découvrons de nouvelles choses... Euh, nous découvrons de nouvelles choses concernant le corps humain et donc vraiment il faudra beaucoup de temps pour comprendre toutes les conséquences de ce phénomène. Mais voilà, par exemple, si on a l'axe euh, de la vision de l'être humain, si on ne connaît pas tous les éléments par rapport au corps humain, cela ne nous empêche pas de pouvoir euh, financer ou faire des recherches sur le traitement ou des maladies. Ici, c'est différent car il y a une grande limitation par rapport aux connaissances que nous avons euh, par rapport à l'exploitation minière des grands fonds et les conséquences que cela peut avoir car il ne faut pas obliger que nous devons agir d'une manière qui reste compatible avec la prolification de la la vie sur notre planète, avec ses attentes de mise en place et d'avancement de l'espèce humaine. C'est pour ça qu'on dit qu'il nous manque énormément d'informations, euh, mais c'est pour cela également qu'on dit que l'effort de chercher plus d'informations est raisonnable. Il y a un très fort potentiel pour faire avancer cette, euh, cette initiative, car il est nécessaire de pouvoir avoir suffisamment d'informations, avant de pouvoir accepter de mettre en place une mission d'exploitation minière. Et en ce sens, c'est pour cela qu'on voit autant d'initiatives. On en parlait d'une initiative dans le cadre du gouvernement galicien. Euh, ce qu'il souhaite mettre en place, c'est justement d'anticiper les réponses aux attentes qui seront grandissantes à l'avenir. Et c'est pour cela qu'il ne faut plus perdre le, de temps et essayer de rassembler autant d'informations que possible et de mettre en place des solutions de gestion raisonnables. Merci beaucoup. Go ahead. Donc, euh, votre question concerne euh, donc une moratoire ou une interdiction nous avons de plus en plus de données scientifiques. Nous avons découvert donc que si les nodules à déplacer sont choisis attentivement, l'impact pourrait être réduit. Et donc l'impact sur des, des espèces qui ne peuvent pas être trouvées ailleurs Et même si cela euh, pourrait avoir des conséquences irréparables sur la perte de biodiversité. Et, et par exemple, en ce qui concerne aussi euh, la libération de gaz à effet de serre, même très puissant. Donc, il est très clair qu'il y a des effets, des dommages irréversibles et je ne crois pas que en euh, appliquant le principe de précaution et en attendant euh, euh, en, en recrutant toutes les informations, il y aura euh, des, des solutions à tout ça parce qu'il s'agit quand même de détruire euh, l'environnement, il s'agit d'avoir une perte de biodiversité. Donc, euh, je crois on n'a pas vraiment besoin d'avoir plus de données scientifiques. Pour euh, l'interdire, de mon côté, je, je crois euh, dans l'interdiction totale. Je soutiens l'interdiction totale. Euh, et c'est là, on voit que chaque jour, on découvre des choses incroyables, de plus en plus. Donc, je continue. Et, je m'exprime en espagnol. Ça dépend. Ça dépend de savoir combien on souhaite protéger. Idéalement, on souhaiterait protéger 100%, mais bon, euh, cela paraît impossible. Alors, pour incorporer des outils de gestion, avant tout, il est nécessaire de savoir quelles sont les nécessités et de savoir aussi ce que nous sommes prêts à perdre. Comment est-ce qu'un écosystème fonctionne-t-il Vraiment, il faut le savoir de manière approfondie, connaître son fonctionnement pour pouvoir le protéger. Et pour comprendre tout ça, nous avons besoin de combien de temps Eh bien, beaucoup de temps et beaucoup de force également. Beaucoup d'efforts, et cela dépendra aussi des efforts que nous serons prêts à engranger. Et avec beaucoup d'efforts, à minima, nous aurons besoin de 10 ans pour calculer. Parce que tout à l'heure, vous nous demandiez combien de temps il nous faudra pour pouvoir calculer ou pour pouvoir se dire, d'accord, il est possible de mettre en place de l'exploitation minière des grands fonds sans danger. Eh bien, je vous dis, avec énormément d'efforts, il nous faudra au minimum 10 ans. Merci beaucoup. Monsieur Sadaska, est-ce que vous voulez ajouter des commentaires de votre côté? Il euh, s'agit d'une discussion difficile. Je ne peux pas le nier. Euh, je crois que... Bien sûr, euh, les... avoir des données scientifiques rend les choses encore plus compliquées parce que chaque euh, recherche ne se conclut pas en elle-même. Elle demande encore d'autres recherches à faire. Donc, la science appelle un peu à la, la science, de, que, de quelque sorte. Et, donc, je voulais un peu aussi dire qu'il y a la probabilité de ne jamais savoir nous ne savons pas encore assez à propos du corps humain. Donc, imaginons, euh, on découvre à fur et à mesure le fonctionnement du corps humain. Donc, euh, imaginez-vous, dans les eaux profondes ou les grands fonds, euh, il y a des espèces, plein d'espèces qui pourraient être aussi précieuses, très importantes en termes de génétique marine. Et, et donc... Euh, euh, peut-être les preuves scientifiques nous prouvent qu'il n'y aura jamais de fin à cette recherche, à cette découverte. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là Et en même temps, je voudrais dire aussi qu'il euh, y a quelque chose qui rend le problème encore plus compliqué, de quelque sorte, parce, parce que la meilleure solution, peut-être, serait... de récupérer ce qu'on a déjà introduit donc, dans la dimension humaine. Donc, on parle d'économie circulaire. Donc, peut-être la solution est vraiment là. Donc, ne pas aller chercher d'autres matériaux, d'autres matières premières ailleurs. et Pour, pour le moment, par exemple, on parle du cobalt, qui est l'élément clé pour les batteries et d'autres produits. Et... Pour l'instant, c'est la clé, mais jusqu'à quand on trouvera d'autres alternatives, d'autres solutions, parce que nous aurons besoin de plus en plus de batteries. On parle de la croissance exponentielle de ces batteries. Et donc, pour l'instant, on sait que nous aurons besoin de beaucoup, beaucoup de, de, de cobalt. Et il y a des ressources en Afrique. Cela, bien sûr, dans les pires conditions possibles. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va les chercher là-bas? Est-ce qu'on les récupère des cycles économiques déjà en place ou cherchons peut-être des alternatives? Peut-être que euh, c'est la solution meilleure, c'est-à-dire euh, apporter de l'innovation ou, ou peut-être à travers l'innovation, avoir des solutions qui n'utilisent pas de cobalt. Donc, il n'y a jamais de solution parfaite. Il faut toujours chercher pour une solution qui soit la plus durable possible et qui euh, un peu cause le moins de, de, de dommages, qui a moins d'impact négatif. Et la, la solution, c'est vraiment de chercher euh, la meilleure des solutions qui cause le plus faible impact possible. Et à cause du mystère des océans, des, des océans, à cause du fait que nous ne connaissons vraiment pas beaucoup ces écosystèmes, il faut vraiment être très, très attentif avant de commencer n'importe quelle activité. Parce que les mesures en place, peut-être, ne seront pas capables de protéger l'océan. Et notre connaissance n'est pas encore suffisante, même euh, dans l'Union européenne, dans plusieurs pays, on a ce débat. Mais euh, parmi les États membres aussi, on a des opinions, des positions différentes sur les sujets. Et donc personne ne peut être vraiment sûr et clair et net en termes de position concernant ce sujet. Et je crois que vous tous qui suivez les discussions, vous, vous voyez tout ça. Et pourquoi euh, je parle de, de la BVNG Parce que pendant plusieurs années, on a eu un front uni et unique qui euh, était uni sur une position. Mais la politique est comme ça, la vie est comme ça. Et il s'agit un peu de la démocratie, du débat démocratique. Euh, J'ai un commentaire à partager euh, co concernant la technologie des batteries qui se développe très rapidement et la, possi la possibilité d'avoir des batteries qui n'utilisent aucun, euh, aucun minéral. Il s'agit d'une technologie qui est vraiment dans une première phase de développement et encore très récente, euh, euh, donc, il faut euh, bien sûr euh, analyser cette technologie et voir que, que, quels sont tous les aspects, parce qu'il y a des matériaux qui sont nécessaires. Peut-être avec l'évolution, ces matériaux seront plus euh, nécessaires. Mais même devant la preuve scientifique que ces métaux ne sont plus nécessaires pour la production des batteries, ce sera compliqué d'interdire l'activité d'exploitation minière, donc c'est compliqué de dire « Ok, on arrête avec l'exploitation minière et l'activité », même devant euh, un manque de la demande, parce que c'est vraiment une question de euh, éco, loi de l'économie. Donc, s'il y a un investissement, on veut euh, bien sûr avoir un retour sur l'investissement. Et ce que les cours comprennent maintenant, c'est qu'il y a un droit à un certain investissement. En interdisant l'activité, c'est un peu un entraînement et un peu une violation du droit de, de, de, des sociétés et des personnes à exercer leur droit d'investir et de... Euh, Mettre en place certaines activités. Donc, il faut aussi euh, dire que sur la base des études que nous avons à disposition, nous avons une, une certaine connaissance. On ne peut pas aller au-delà de nos connaissances. Et, et donc, il faut vraiment mettre des limites. C'est compliqué de mettre des, des limites. Donc, je veux. Je demande à Francisca de poser sa question, donc je te donne la parole. Hey, bonsoir, tu, vous m'entendez Pas très bien et on ne te voit pas. Bon. Uh, I just wanted to say two words. Je voulais juste dire deux mots si c'est possible. Parce que je pense que le débat qu'on avait tout à l'heure sur un moratoire ou alors une interdiction, je pense que c'est une question très intéressante parce que l'autorité des fonds marins, eh bien par exemple l'Allemagne a des autorisations, certains pays ont des autorisations et nous les gardons, ces autorisations pour qu'un jour l'objectif soit l'exploitation minière. Pour l'instant, il ne s'agit que de l'exploration euh, et un jour ce sera de l'exploitation parce qu'il est nécessaire d'avoir des activités avec les fonds marins pour ne pas perdre cette autorisation. Donc je sais, je me doute qu'il y aura encore des conversations avec l'autorité des fonds marins et, et il faudra poser des, des questions à ce sujet car il... Il faut se demander s'il ne serait peut-être pas nécessaire de réformer l'autorité internationale des fonds marins, savoir comment cette organisation fonctionne, comment elle est organisée. C'est pour ça que nous voulons faire partie euh, de la conversation. C'est un système compliqué et je sais qu'il faut se tourner vers une plus grande circularité pour réduire notre demande en métaux et minéraux. Mais malheureusement, euh, avec les nouvelles technologies sur... L'énergie, la, la technologie, nous aurons encore besoin de beaucoup de métaux. Je l'espère. Avec la technologie, nous pourrons les remplacer. Oui, c'est vrai, dans les laboratoires, on fait des expériences avec des batteries euh, euh, sans euh, métaux en tant que matière première, mais nous n'en sommes pas encore là. Il ne s'agit pas que de l'Union européenne, là je parle à l'échelle mondiale. Si plus personne n'utilise du charbon et on utilise tous des énergies renouvelables, il y aura une très grande augmentation de la demande des euh, minéraux et des minerais. Donc il faut se demander comment s'atteler à la question. Il est nécessaire d'avoir plus de recherches, plus de circularité, et il faut aussi réfléchir à quels sont nos besoins à court terme. Ceci euh, ne veut pas dire que, que je soutiens l'exploitation minière des grands fonds, mais ça veut dire qu'il est nécessaire de construire des alliances plus fortes et une recherche plus accrue. Et dans le cadre de l'Union européenne, nous ne sommes pas encore là. Je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire au niveau national, au niveau de l'Union. Et il faut aussi euh, parler de la question de l'autorité internationale des fonds marins et de la réorganisation possible et souhaitée, je dirais, de cette organisation. Merci. Merci beaucoup, Francisca. Ce n'était pas facile de vous entendre. Il y avait beaucoup de perturbations, mais je pense que le message principal est passé. Alors maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de mains levées, mais nous n'avons pas le temps parce que les interprètes devront nous quitter. On les remercie d'avoir été ici. Alors je vais, je vois une, deux, trois, quatre questions. Voilà. Euh, S'il y a des représentants belges dans la salle, j'avais une question. Après euh, avoir entendu les différents pays, euh, ben surtout en plus nos voisins, se positionner contre euh, l'exploitation des fonds marins, quelle est maintenant la position belge Est-ce qu'elle est en train de changer, surtout après la mobilisation des citoyens qui va continuer euh, et deuxièmement, comment est-ce que la position de la Commission européenne peut aider euh, les citoyens dans leur demande de, qu'un le, pays national comme la Belgique puisse se positionner contre euh, l'exploitation des fonds marins Très rapidement, euh, pour les représentants et les représentants des ONG ici et de la Commission, euh, pour les représentants étatiques dans la salle, comment est-ce que est-ce que vous pouvez leur rappeler pourquoi c'est primordial de prendre position très rapidement au vu du calendrier des négociations Merci. Merci beaucoup pour euh, avoir organisé euh, cette session. Je m'appelle Amine Messal. Je représente la jeunesse. Euh, je vais représenter la jeunesse française dans le prochain euh, G7 qui aura lieu à Tokyo. Et euh, j'aimerais parler. Euh, lors des négociations de l'interdiction de l'exploitation minière des grands fonds. Euh, et avant de poser ma question, euh, merci euh, euh, pour le point qui a été fait euh, il y a quelques instants sur le, le droit ou la nécessité peut-être d'investir. Parce que c'est tellement compliqué d'enlever de, euh, un droit que nous avions donné par le passé à certaines entreprises... Euh, car il faut faire des recherches sur de nouvelles zones à explorer, de nouvelles ressources à exploiter. Ma question est très simple, parce que je crains que finalement ce sera toujours le même problème. Euh, S'il n'y a pas assez de, de pays ou si le Parlement européen ne s'accorde pas sur une interdiction de l'exploitation minière, ça ce serait vraiment une victoire, mais euh, comment pouvons-nous convaincre et comment pouvons-nous travailler avec, parce que souvent avec le, le sud du monde, à ne pas continuer à exploiter, mais à continuer à aller dans le sens du développement que nous avons mis en place. Comment pouvoir faire cela En 2007, Rafael Correa du Venezuela venait de proposer aux autres pays de donner de l'argent au Venezuela pour mettre terme à l'exploitation minière et ça n'a pas été une réussite au niveau de la politique internationale. Donc comment pouvoir convaincre les pays du Sud mondial que ce n'est pas dans leur intérêt et que ce n'est dans l'intérêt de personne. Merci. Ben, je pense qu'alors dans ce cas, c'est plus euh, compliqué car ce sont des pays qui se sont joints euh, tard à, à cette euh, initiative. Oui, mais il y a par exemple des États insulaires qui viennent de demander l'autorisation euh, à l'IFM. D'accord, très bien. Alors, je vais prendre une autre question et ensuite je vais demander s'il y a un représentant belge dans la pièce avant de revenir aux orateurs. Oui, merci beaucoup. Alors, j'ai une question et un commentaire, si vous me permettez. Ma question est la suivante. Comment est-ce que le Parlement européen euh, et la position du Parlement européen peut se retranscrire dans la position nationale C'est-à-dire, nous connaissons la position du Parlement européen en termes de pause précautionnaire, mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a vraiment des communications étroites qui se font entre les représentants au Parlement européen et les gouvernements nationaux alors, je suis une scientifique des Pays-Bas. Je suis également membre du euh, rapport euh, européen euh, des eaux profondes et des océans en bonne santé. Et je voulais vous donner une, euh, un exemple d'événements actifs euh, qui, qui se sont mis en place depuis le début des années 70. Nous savons très bien et nous savions très bien même à l'époque que l'exploitation minière aurait des conséquences néfastes et qu'il fallait protéger. Euh, nos grands fonds. Et donc, je pense que. De ce fait, nous avons déjà la réponse. Maintenant, en ce qui concerne les nodules, je pense que la réponse est plus complexe car il s'agit là de zones plus vastes. Il y a eu des recherches, euh, des recherches qui, qui sont plus vastes, mais aussi la zone elle-même de l'exploitation pour les nodules est plus vaste. Et il est aussi important de garder à l'esprit la composante du temps en ce qui concerne des euh, nodules qui euh, grandissent de quelques millimètres par milliers d'années. Et si on enlève ce nodule, la biodiversité et les systèmes euh, chimiques et biochimiques seront perdus pour des milliers d'années. Et ça, c'est une certitude. Alors, lorsqu'on prend en considération la zone dans laquelle cela est fait, si par exemple, on enlève un nodule dans une petite zone, on se dit que les conséquences au niveau mondial seront... Faible. Mais pour pouvoir prédire ces conséquences, il est nécessaire d'avoir plus d'informations sur la biodiversité, sur les fonds marins ou peut-être savoir quelle est la zone maximale dans laquelle nous pouvons opérer une exploitation minière de nodules. Et à ce stade, nous ne connaissons pas ces réponses. Et comme on l'a dit... Euh, cela prendra de nombreuses années euh, car c'est un domaine très vaste et il n'y a que très peu de scientifiques, une centaine je dirais, qui souhaitent vraiment s'atteler à cette question. Merci, merci beaucoup. Alors je suis désolée, maintenant j'ai le rôle de modératrice. Hein, je ne suis jamais la, la gentille de l'histoire, désolée, mais euh, s'il vous plaît, soyez bref et soyez rapide. Merci beaucoup. Je m'appelle Shona Oman. Je suis la présidente de la Deep Sea Coalition Conservation. C'est une ONG qui travaille pour euh, éviter et protéger les grands fonds, éviter l'exploitation minière et protéger les grands fonds. En réalité, je n'ai pas de questions, mais j'ai deux réponses à des commentaires qui ont été faits et j'aimerais euh, les ajouter, si vous me le permettez. Le premier était sur la euh, question des euh, aires protégées euh, qui est ressortie euh, lors des débats sur la protection de l'environnement marin en réponse à l'exploitation minière des grands fonds. Pourquoi avons-nous euh, l'objectif ambitieux de 30% d'ici 2030, donc 30% de, de fonds marins protégés d'ici 2030? La deuxième moitié de cet engagement est que le 70% restant soit géré de manière responsable. Et je pense que euh, l'exploitation minière des grands fonds est par définition une solution peu durable. Maintenant, pour répondre à la question euh, entre moratoire versus interdiction, j'aimerais juste regarder aussi la deuxième partie du mandat euh, de l'autorité internationale des fonds marins à laquelle le docteur Ferbeck a fait référence. Il s'agit de la protection des euh, fonds marins avec le prisme euh, de l'être humain. Et ceci revient à ce que M. Sadaoukis nous a dit tout à l'heure dans le processus de prise de décision. Au-delà euh, du manque d'informations et du fait qu'il est nécessaire de s'assurer euh, qu'il n'y ait pas d'effet néfaste sur les grands fonds, il faut avoir une certaine assurance sociale, car 50% de notre planète... Euh, 50% des océans sont des eaux internationales et cela aura des conséquences sur les générations à venir. Les décisions que nous prenons aujourd'hui auront des conséquences sur les générations à venir. Et il est fantastique de voir que la jeunesse est présente ici et a voulu exprimer sa voix, a voulu faire un appel pour la mise en place d'un moratoire. Et lorsque vous regardez cela en tant que preneur de décision, en tant que Politique, il faut aussi prendre des décisions en ayant le regard rivé vers l'avenir et vers ces générations futures, parce qu'il faut réfléchir à l'aspect social dans le cadre des décisions qui sont prises. Merci. I think the room is Je pense que la salle vous remercie. Il semblerait qu'il y ait un représentant belge dans la pièce. Alors, est-ce qu'il y en a oui. Oui, est-ce que vous m'entendez? Je travaille au ministère belge des Affaires étrangères et je pense que notre position a toujours été très claire. Nous avons toujours voulu mettre en place un cadre fort avec un principe de précaution au centre avec une, toujours une mise à jour sur base des recherches scientifiques. Donc ça veut dire que votre position n'est pas en faveur d'un moratoire. Bon, je pense que c'est clair. Je vais peut-être commencer par Mme Brentner si elle est d'accord, mais je vais aussi euh, poser une question, parce que nous savons qu'aujourd'hui la Belgique, mais le Portugal et l'Italie aussi, ou encore les Pays-Bas, sont un peu réticents, hein, nous venons de l'entendre, à aller de l'avant sur cette question. Donc je me demande de quelle manière l'Espagne, l'Allemagne ou la France pourraient contribuer à un changement, à débloquer cette situation ou cette réticence Vous savez, je pense que le débat sur le moratoire versus interdiction, c'est un débat important, mais en même temps, à mon sens, l'urgence gît dans la mobilisation autour de ce moratoire. Si vous me permettez de le dire, parce qu'une fois qu'on aura atteint cet objectif, on pourra réfléchir à la marche à suivre, mais euh, un moratoire est vraiment essentiel, car sinon nous serons dans une position qui nous mettra en difficulté à l'avenir, Je pense qu'il est nécessaire d'avoir une prise de conscience publique beaucoup plus accrue dans les États membres, euh, en Belgique, aux Pays-Bas par exemple. D'habitude, on, on sait quelles sont les entreprises qui ont un intérêt et, et je pense... L'interprète s'excuse, il n'y a plus de son. L'interprète s'excuse, il n'y a plus de son. Il y a des études juridiques qui ont été menées. Il faut prendre différentes choses en considération en termes d'accord d'autorisation. Je sais que les États s'inquiètent de l'accord d'autorisation. Il faut voir s'il est possible de travailler sur ce sujet ensemble et... J'espère mobiliser de plus en plus de personnes. Nous avons travaillé avec nos partenaires verts et nos partenaires européens, donc vous pourrez peut-être partager des informations à ce sujet et il serait fantastique de pouvoir élargir notre coalition sur le moratoire. Voilà ce que je souhaitais dire. Merci. Merci beaucoup. C'est assez encourageant. Donc, sans surprise, je vais me tourner vers Monsieur Morin. C'est un peu euh, la même question. Peut-être rebondir sur euh, tout ce qui a été dit. Oui, alors, euh, première question, c'était sur euh, le, le moratoire. Et ensuite, on se demandait pourquoi il est nécessaire de prendre des décisions maintenant, sans plus tarder Lorsqu'on souhaite créer un accord international à large échelle, c'est une tâche très ardue. Très souvent, on utilise un, un mécanisme approximatif et il faudra passer par un moratoire parce que le moratoire soutient la recherche et la volonté d'acquérir plus de connaissances. Et c'est relativement plus simple d'avoir un accord approximatif en prenant en considération différentes positions et les pousser vers euh, l'acquisition de connaissances, car nier la présence de connaissances, c'est plus difficile par rapport à d'autres positions qui pourraient être plus controversées. Donc il est nécessaire d'avoir plus de connaissances afin de pouvoir prendre des décisions plus fortes et solides. Nous pouvons tous euh, être d'accord sur le fait que les informations, la recherche scientifique est nécessaire afin de pouvoir prendre ces décisions plus tard. De cette manière, les décisions qui seront prises euh, seront euh, fiables. Maintenant, nous sommes en train de dire les informations que nous avons à notre disposition ne sont pas suffisantes. C'est pour cela que nous ne pouvons pas prendre une décision définitive et les règlements mettent en place une ligne du temps. Une idée du temps que euh, nous souhaiterions remettre en question, et, et sur euh, cette euh, fameuse euh, règle des deux ans, eh bien, si on ne donne pas une réponse à cela dans une, pendant une phase euh, d'exploration, ensuite la phase d'exploitation pourra avoir lieu sans qu'elle soit véritablement nécessaire car la réglementation n'aura pas été mise en place. C'est pour cela que le timing, cette ligne du temps, est euh, très importante. Très bien. Alors peut-être on, on va passer à vous, M. Euh, Sadauskas, si vous souhaitez dire quelque chose. Je ne sais pas si la Commission, euh, depuis la perspective de la Commission... Oui, nous voulons toujours... Euh, euh, diriger et aller dans la bonne direction. Et le point clé ici, c'est de savoir comment est-ce qu'il est possible d'être un leader, de, de, de se diriger dans la bonne euh, direction, euh, mais comment faire en sorte de ne pas aller dans une direction où le reste de la communauté mondiale, que ce soit le sud du monde ou les autres pays, ne nous suivent pas car si on interdit certaines activités pour certaines personnes alors que d'autres continuent à effectuer toutes leurs activités, cela ne servira à rien. C'est pour cela qu'il est nécessaire de mobiliser toutes les ressources possibles, tous les moyens possibles, diplomatiques, financiers, euh, juridiques, tout ce qui soit à notre disposition pour faire en sorte que nous soyons euh, tous au même niveau et que nous présentions un front uni. Alors certes, cela va prendre du temps, même si très souvent c'est urgent, aussi urgent que possible, mais cela prendra du temps car nous n'avons pas un consensus plein et global. Mais la tendance est présente, la tendance est là. C'est pour cela que je dis qu'à mon avis, le, le résultat de la BBNG a été vraiment un élan incroyable dans cette direction. Je suis assez optimiste, je dirais, mais en même temps, je reste réaliste par rapport au temps que cela prendra. Euh, pas tout le monde partage nos principes, pas tout le monde partage notre opinion sur la nécessité de réduire les ressources que nous utilisons nous-mêmes. Parce que lorsque je parle aux personnes du sud du monde, euh, ils nous disent, euh, oui, bah, vous avez vécu une très belle vie pendant des années et des années. Maintenant, c'est notre tour. C'est notre tour. Alors, c'est à notre tour euh, d'exploiter les ressources. Et c'est justement ça qu'on veut éviter tout en leur offrant un meilleur avenir. Donc, évidemment, oui, il est nécessaire d'atteindre un consensus global et il est nécessaire d'avoir des actions fortes par l'Union européenne, car nous avons de la crédibilité et il est nécessaire d'être unis également au niveau interne. Ça, c'est très important. Merci, merci beaucoup. Donc, je, si j'ai bien compris, il y a encore de la place pour prendre des initiatives ensemble. Monica. So, um, about the Alors, en ce qui concerne le sud du monde et leurs requêtes, lorsqu'ils nous disent bah maintenant c'est notre tour de vivre une belle vie, je pense qu'il est clair que nous ne devons pas répéter les erreurs du passé. Le sud du monde devra faire un saut en avant hein, et aller déjà au résultat vertueux plutôt que de passer par toutes les étapes d'apprentissage. Je pense que l'exploitation des euh, grands fonds euh, aura de fortes conséquences et cela n'amènera pas grand-chose à un pays... Car les résultats ou en tout cas les gains ne seront dans les mains que d'une entreprise et d'une élite. Donc je pense qu'on peut conclure aujourd'hui en disant que si on compare à l'année dernière, il y a eu un saut en avant énorme en matière de soutien. Pour se, mettre, se positionner contre l'exploitation minière des grands fonds, que cela se fasse par un moratoire, une opposition ou une interdiction. Et il est clair qu'il y a beaucoup de discussions en cours. Il est clair qu'à ce stade, le monde entier vient de se mettre d'accord sur le fait que oui, il est nécessaire de protéger la biodiversité au-delà de la juridiction nationale. Et nous avons maintenant un cadre réglementaire en place pour s'atteler à cette production. L'AIFM a le rôle de euh, protéger les grands fonds euh, des activités anthropiques. Et nous sommes à un stade, arrivés à un stade cette année où on se dit que voilà, on peut aller de l'avant. Donc nous sommes vraiment à une étape fatidique où euh, il faut vraiment, euh, je disais tout à l'heure, euh, dans les années 80, il y a eu l'exploitation minière dans l'Antarctique, la il faut regarder ces exemples, ces exemples et faire en sorte que ces exemples restent en haut de la liste pour faire en sorte que tout cela ne se répète pas, ni cette année, ni l'année prochaine, ni dans mille ans, parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, nous ne le voulons pas, nous n'en avons pas besoin et ça ne vaut pas le risque. Okay, so for final remarks. Alors, Pour clôturer, je vais répéter ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas protéger ce que nous ne connaissons pas. Il ne s'agit pas que de gestion, mais aussi de prise de décision. Nous l'avons déjà dit, les décisions doivent être faites sur base de connaissances euh, robustes et fortes. Et nous avons besoin de connaissances scientifiques robustes et fortes pour que cela puisse être fait. Nous avons besoin de beaucoup plus de temps avant de prendre tout type de décision décisions qui pourront affecter euh, la vie humaine telle que nous la connaissons sur le long terme. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été présents aujourd'hui. Je pense, et je le dis avant le mot de la fin, car je sais qu'il y avait encore quelques mains levées, mais euh, nous pourrons continuer euh, ces conversations car nous avons organisé un petit pot ici à la fin euh, de, de notre réunion. Hein, nous avons une bonne demi-heure euh, si vous souhaitez encore parler à certains des intervenants de manière courte parce que euh, on a des interprètes qui sont avec nous et qui ont des horaires de travail qu'il nous faut respecter. Donc déjà, désolé pour le léger retard qui est le nôtre. Je vais faire vite de sorte à ce que ça ne dépasse pas trop. Euh, je vous remercie beaucoup tous les uns les unes les autres, je crois qu'on a encore beaucoup de travail et on l'a vu ce soir, à la fois il y a un, une vraie mobilisation de la société civile comme des États et des parlementaires, hein, puisqu'on a ici, initié avec Caroline et, et Ralph Regenvenu une alliance internationale des parlementaires, et donc tout le monde se mobilise, mais à la fois... Euh, la, la... Plus grande partie, malheureusement, des États du monde reste à convaincre et il nous faut encore les pousser, à commencer par la Belgique évidemment, pour s'opposer à l'extraction minière qui devrait commencer au mois de septembre. Ça veut dire que le, le temps passe, le temps court. Et peut-être que s'il y a un message que je veux envoyer ce soir, c'est le fait que nous ne faisons qu'un avec le vivant et qu'il est aussi vrai que nous dépendons aujourd'hui des océans, que nous venons très concrètement et littéralement des océans que nous ne pouvons pas continuer à agir comme si euh, l'océan nous appartenait, comme si nous pouvions le manipuler, le chosifier, le blesser, et qu'il n'en sortira rien. Il nous faut absolument comprendre que nous sommes dépendants de la santé de l'océan, et que euh, si l'approche One Health euh, est à la mode, euh, cela doit impliquer nécessairement des changements de mode, de production, de consommation, d'échange de la part des sociétés humaines, et qu'évidemment, dans ce cadre-là, l'Union européenne a un grand rôle à jouer. Et je veux vous donner un chiffre à cet égard, d'ailleurs. Euh, au sein de l'Union européenne, on compte à peu près 8% de la population mondiale. Ce que cela voudrait dire, si on regardait les limites planétaires, je rappelle qu'il y en a 9, voire 10, et que sur ces 9, 6 d'entre elles sont déjà dépassées, si nous voulions respecter les limites planétaires, il nous, il nous faudrait prendre notre juste part. Notre juste part, si on regarde la population mondiale, bah, il serait de 8%. Sauf que si on regarde aussi derrière la question de la justice à travers le monde, de l'équité de traitement de chaque habitante et de chaque habitant de cette planète, alors cette part, celle de l'Union européenne, tomberait à 4%. Ce que ça veut dire, c'est que nous avons une responsabilité majeure, parce que, nombre des entreprises mais aussi des capitaux et parce que notre euh, consommation va entraîner une part plus grande euh, d'impact sur les écosystèmes, nous avons véritablement la responsabilité d'exemplarité et de ne pas aller creuser au fond de ces océans. Monica Verbeck a parlé de l'EU material Footprint, dont j'ai reparlé un petit peu après. Mais je voulais dire aussi qu'on a un besoin absolu d'avoir une Europe qui fonctionne avec un plafond qui suit des limites planétaires et un plancher qui est celui des droits humains et sociaux. C'est la théorie du donut que certains d'entre vous connaissent déjà. Du côté des écologistes, nous proposons l'adoption d'un traité environnemental qui viendrait chapeauter l'ensemble des autres traités européens de législation européenne, et c'est aussi un sujet dont il nous faudra peut-être parler avec les États membres à un autre moment. Mais je veux pointer du doigt aussi le fait que euh, les solutions aux crises que nous traversons ne peuvent pas être les mêmes que celles qui ont causé la crise. Et je veux aussi tirer la sonnette d'alarme parce que euh, on le voit un peu partout, et d'ailleurs, très régulièrement dans les sommets internationaux, que ce soit la dernière COP sur le climat, la dernière COP d'ailleurs aussi sur la biodiversité, le sommet sur les forêts d'avant-hier, et j'attends de lire le traité international sur la mer, mais souvent cette proposition qui est mise sur la table, euh, c'est celle que je dénonçais tout à l'heure, c'est-à-dire celle de la chosification, de la financiarisation, de la manipulation du vivant, et en fait on pense qu'on va sauver la, sauver la planète et sauver la solidarité humaine en ouvrant de nouvelles frontières. Et ces nouvelles frontières, elles sont soit financières, et donc ce à quoi je faisais référence juste avant, c'est à la fois à la continuité euh, des brevets qui sont déposés sur le vivant et qui doivent très largement aussi concerné la haute mer, euh, c'est la question des mécanismes de compensation qu'on voit partout, sur le carbone comme sur le vivant, mais ce sont aussi de, nombreuses, de nouvelles frontières physiques à l'exploitation productiviste, euh, c'est euh, à la fois l'espace et évidemment aujourd'hui les fonds marins, et c'est pour sauver les fonds marins de cette nouvelle entreprise de prédation que nous sommes réunis aujourd'hui. Finalement, ce que je veux dire, je sais que ce n'est pas totalement partagé par les intervenantes et les intervenants autour de moi, mais il n'empêche. Euh, ce que je veux dire, c'est que le dogme, le dogme de la croissance doit absolument être dépassé. Et que la recherche constante de la rentabilité, même habillée des oripeaux de la transition, comme c'est le cas avec ces métaux qui sont censés permettre la sortie des énergies fossiles, disent-ils, mais ne sauvera ni la planète, ni les êtres humains, ni l'harmonie entre eux, euh, les êtres humains. Ce soir, la question a beaucoup été posée de que faire en cas d'incertitude scientifique mais Moi ce que je veux vous dire c'est que cette question elle est posée depuis au moins 1972 et que l'humanité y a déjà répondu à de multiples reprises. C'est le principe de précaution, celui qui impose de ne pas agir, et c'est ce que M. Moran a souligné, de ne pas agir quand on ne sait pas quelle est l'étendue des conséquences des activités qu'on souhaite entreprendre. Et donc ce principe de précaution c'est simple, ce qu'on demande aujourd'hui c'est de le mettre en application pour les fonds marins qui sont l'un des hauts lieux de biodiversité et aussi l'un des lieux les plus fragiles que nous pouvons détruire le plus. Alors voilà, les lois de l'économie ne sont pas au-dessus de la nature, mais pour faire vivre euh, cette simple idée, qui est pourtant euh, d'une évidence absolue, il nous faut toujours... Nous mobiliser et donc ce que je veux faire aussi ce soir et avant de vous quitter, c'est remercier, je veux d'abord dire un merci particulier aux personnes qui sont dans cette salle, avant les intervenants, mais qui font vivre cette mobilisation. Je pense évidemment à Anne-Sophie Roux, à Camille-Etienne, à Délay-Charlier, aussi à Sandrine Polti, aux membres des associations qui sont mobilisées. Je veux évidemment remercier euh, Dr. Patricia Esquete, euh, Monica Verbeck, euh, Kessouci Sisausaskas, sorry for the pronunciation, I guess that you're used to it, euh, et, et bien sûr les représentants des États qui ont été présents avec nous ce soir, Olivier Poivre d'Arvor, Francisca Brentner et euh, Hugo Moran. Je veux aussi remercier évidemment Caroline Rose d'être à mes côtés sur ce combat comme sur tant d'autres, à moins que ce ne soit moi qui soit aux côtés, à tes côtés, à toi euh, et l'intergroupe sirica pour l'organisation de cette conférence et enfin parce que ce type d'événement ne se tient pas sans que des personnes qui ne sont jamais mises en lumière ne les organisent je vais vous demander juste de me laisser euh, dérouler leurs noms, mais euh, d'applaudir chaleureusement pour les remercier nos interprètes Maria Elena Belli, Roxane Zucchero, Pasquale Andiuli, David Ricardo Epstein Jessica Rencho, et aussi et aussi, euh, parce que c'est important, Loïs Comte et Philippine Bernard qui sont euh, ici assis derrière leur ordinateur et qui veillent à la bonne organisation de cette conférence. Donc merci de les applaudir pour les remercier d'être avec nous. Applaudissements Applaudissements ah, oui,